Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. En cette fin d'année 2021, je vous souhaite à tous et toutes d'excellentes fêtes et je prie que Dieu vous garde vous, votre santé, votre entourage et qu'il vous permette de rentrer en 2022 avec une foi renouvelée et une pleine assurance dans la personne du Seigneur. J'aimerais démarrer cette vidéo avec une première parole prophétique. J'ai reçu très récemment plusieurs directions, paroles et visions sur différentes nations, dont la France. Et je vais commencer à les partager petit à petit en janvier 2022. Et j'aimerais maintenant démarrer cette première parole prophétique qui concerne l'Inde. J'étais dans un temps de prière absolument pas pour ce pays. Et c'est le drapeau indien qui est apparu d'un seul coup devant mes yeux avec un zoom particulier sur la roue qui se trouve en son milieu. En même temps, une roue appelée Chakra d'Ashok. Ashok était un empereur qui s'est converti à la non violence. Je, je dis converti entre guillemets à la non violence. C'est important de préciser ça parce que il y a un lien entre cet empereur fondateur de ses valeurs dans cette nation et quelqu'un qui a poursuivi cette même pensée, c'est à dire le Mahatma Gandhi. C'est lui qui a inspiré également ce symbole en faisant le parallèle entre une roue de chakra et une roue d'un métier à tisser un rouet. Ces deux personnages importants pour cette nation ont prôné tous les deux la non violence. C'est très important de bien comprendre qu'à travers l'histoire, à travers le temps, il y a des principes spirituels qui se suivent. Il y a des fondements spirituels qui se répercutent les uns sur les autres et je voudrais vraiment euh, apporter un éclairage prophétique là-dessus, sur cette nation, sur ce pays qu'est l'Inde, qui est un pays pays, presque un continent de par sa taille et sa population. J'aimerais vraiment inviter tous les chrétiens et chrétiennes à prier pour l'Inde, mais à prier aussi pour l'Asie, pour le continent asiatique et pour la Chine, parce que l'Inde et la Chine sont deux mastodontes asiatiques qui sont levés et qui sont en train de prendre leur place sur l'échiquier mondial dans l'histoire, dans l'histoire que Dieu est en train de dérouler et j'aimerais faire un parallèle entre l'Inde et la Chine qui sont comme des empires et faire un parallèle avec les visions du prophète Daniel, lui qui a vu les empires se lever et s'effondrer se succéder les uns les autres pour en faire un parallèle. J'aimerais que l'on comprenne bien que. Nous sommes en train de voir. D'une certaine manière, le déclin occidental et la levée. Nous sommes dans ces temps où nous allons voir l'empire asiatique se lever, notamment à travers la Chine et l'Inde. Il y a donc de grands enjeux derrière au niveau mondial, sur la scène internationale, au niveau spirituel au niveau religieux mais aussi au niveau politique au niveau social au niveau économique il y a beaucoup de choses et je crois que si Dieu parle c'est pour préparer le corps de Christ à intervenir dans ce à ce niveau d'autorité parmi les nations dans la vision que j'ai reçue il y avait ce drapeau et ce, cette roue en son milieu qui tournait très, très, très vite, de plus en plus vite jusqu'à ce qu'elle soit désaxée. Elle est sortie de son axe, a sauté hors du drapeau et a été aspirée par un trou noir. Lorsque j'ai vu ça, trois pensées m'ont traversé la tête. Premièrement, cette roue a une signification spirituelle fondamentale pour l'Inde. Deuxièmement, c'est un fondement identitaire pour cette nation et troisièmement, le fait que je l'ai vu sortir signifie que Dieu va intervenir et toucher le cœur même de l'identité indienne et va opérer un changement majeur au niveau politique, économique et spirituel. Et je voudrais vraiment vous inviter à prier pour cette nation, parce qu'il y a une grande persécution des chrétiens qui s'intensifie de plus en plus. De plus en plus d'ONG, d'associations non hindous, non hindouistes vont être mises au rebut. Elles vont être tout simplement interdites et les gens vont être livrés à eux-mêmes. C'est une chose qui va augmenter comme des douleurs d'enfantement qui augmentent. parce que je j'ai vu que ce pays était en train de rentrer dans des douleurs d'enfantement et c'est là que le corps de Christ doit s'accorder pour prier afin qu'il y ait un changement conforme à la volonté de Dieu, il y a des élections présidentielles tous les cinq ans. Je crois que les prochaines en Inde auront lieu en 2024 et nous devons prier pour que cette roue qui symbolise le à la fois le spirituel et le politique dans cette nation, son cœur même, soit remplacé. Il faut que le nationalisme hindou sorte du cœur de l'Inde parce que ce n'est pas les musulmans qui persécutent les chrétiens, ce n'est pas une religion tierce X ou Y qui persécute les chrétiens en Inde actuellement. Depuis plusieurs décennies, nous voyons la montée du nationalisme hindou et le gouvernement au pouvoir aujourd'hui est un gouvernement qui prône le nationalisme hindou qui prône la religion hindouiste et qui la mélange à l'identité à même de cette nation. Et cela se manifeste notamment dans le Sud par de grandes persécutions à la fois sur les musulmans, mais aussi sur les chrétiens. Et on voit des gens torturés, brûlés vifs, des, des, des, des femmes violées, des enfants aspergés d'acide. Il y a vraiment une, euh, la situation est grave là-bas, véritablement, et nous devons intercéder pour cette nation pour que Christ soit révélé, non pas un Jésus-Christ religieux, non pas un Jésus-Christ qu'on amalgame et qu on, sur lequel on, on, on, on prend l'image mais on en retire l'essence, mais que Jésus-Christ véritablement soit révélé par la puissance du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le témoin de Jésus. Il y a donc un défi pour nous, un défi pour le réveil et un défi pour cette nation parce que le continent asiatique est en train de bouger et il faut que la lumière de Christ vienne recouvrir toute trace de ténèbres sur ce continent. Je vous invite vraiment à ne pas négliger la prière pour le continent asiatique parce que de grandes choses sont en train de se faire. Et beaucoup de choses vont bouger dans les prochaines années je pense notamment à l'indonésie je partagerai une parole sur cette nation dans les, les prochaines semaines ou les prochains mois pour en revenir à l'inde je pense que le seigneur attire notre attention pour que par la prière de l'église par la prière du corps de christ le gouvernement soit complètement transformé aux prochaines élections. Il y a trois couleurs sur ce drapeau et le la couleur du milieu, c'est le blanc, la pureté et la sainteté. Et je crois que Dieu veut révéler sa sainteté dans cette nation. Et je crois que nous devons vraiment prier pour ça et ne pas nous relâcher, faute de quoi, si le parti nationaliste hindou engrange un mandat supplémentaire. Cela va avoir des répercussions terribles, pas seulement pour l'Inde, mais pour l'ensemble de ses voisins et du continent asiatique. Et va durcir le cœur de cette nation et durcir ses rapports avec les autres nations sur la scène internationale. Il y a vraiment, de la part du Seigneur, un danger, une issue qu'il faut impérativement éviter. Donc je vous invite vraiment à prier pour les prochaines élections, que le cœur de cette nation ne s'endurcisse pas, que la persécution cesse d'exploser. De, mais au contraire, que le cœur de cette nation soit circoncis, Continuez à prier pour tous les chrétiens et chrétiennes qui sont persécutés dans cette nation et je vous invite à prier, pas seulement pour les chrétiens, mais pour toute personne persécutée là bas, quelle que soit son origine ou sa religion, parce que Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il se détourne de ces mauvaises voies et qu'ils vivent. Si cette vidéo vous a parlé, si vous connaissez des gens dans ce pays, merci de me faire un retour en commentaire, de me donner un témoignage en commentaire. Si vous connaissez bien ce pays, si j'ai partagé des choses qui, qui vous parlent là bas, que vous connaissez par expérience, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci également de partager cette vidéo à un maximum de personnes. N'hésitez pas à vous abonner. De belles choses sont en train d'arriver pour 2022 concernant cette chaîne, mais surtout concernant le corps de Christ. La persécution va augmenter, c'est certain, mais la gloire du Seigneur va briller plus fort. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.